Coronavirus, Covid-19, est-ce le moment pour investir en Viager Est-ce que c'est l'opportunité à saisir du moment pendant cette crise sanitaire Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel, ancien banquier, je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. Dans cette vidéo, on va parler de Viager et du fait qu'on a potentiellement l'opportunité d'investir en Viager de manière rentable en ce moment grâce au coronavirus. Et à la Covid-19. Mais dans votre commencer, je vous invite à liker la vidéo, à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne pour rejoindre la première communauté en France d'investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier en immobilier en seulement trois mois. Donc dans cette vidéo, on va parler du viager. Donc le viager, c'est quoi C'est une personne d'un certain âge qui va euh, vendre son bien en dessous du prix du marché contre une rente jusqu'au moment de son décès. Donc, d'une certaine manière, on mise sur le décès d'une personne en se disant que plus tôt elle décède et moins vous aurez à payer de rente. Et du coup, comme vous aurez payé le, un prix d'acquisition en dessous du marché, ça sera rentable. Il y a, en fait, dans ces calculs, assez difficile, euh, un âge à calculer. C'est-à-dire vous allez savoir qu'au bout de 15 ans, si elle vit plus de 15 ans par exemple, vous serez plus rentable. Vous aurez fait une opération flat puis au fur et à mesure, une opération moyenne. Alors, le, le, le, ce qu'on appelle le bouquet, c'est-à-dire que le prix d'achat plus la rente, plus le, la rente, oui, va dépendre de l'âge de euh, la personne ou du couple. Est-ce qu'il y a un couple Est-ce qu'il n'y a qu'une personne Donc, est-ce est que c'est un, une tête ou deux têtes Et quel est l'âge Alors, la question, est-ce que maintenant, avec le Covid, la Covid, et le fait que ça touche principalement, enfin, de manière très dure, les personnes âgées, ça peut être l'opportunité pour... Tenter le coup et que du coup, l'espérance de vie d'une personne âgée est réduite par rapport au Covid. Alors, très honnêtement, je vais vous donner mon point de vue sur le viager, mon point de vue sur cette question et ensuite ce que ma recommandation euh, humble. Le viager, pour moi, ça me gêne sur le principe au niveau de la moralité. C'est-à-dire que j'ai du mal à me dire que je vais à un moment être content, me réjouir d'entendre le décès de quelqu'un. Ce n'est pas pour ça que je fais de l'immobilier. Je fais de l'immobilier plutôt, alors pour faire de l'argent, et c'est ok hein, de faire de l'argent, ce n'est pas tabou, mais aussi pour que des locataires soient vraiment contents de mon appartement. Que j'ai des bonnes nouvelles et que les personnes qui sont avec moi dans l'immobilier, dans mon business immobilier, aient aussi des bonnes nouvelles. Et là, en fait, j'attends qu'on m'appelle pour me dire que quelqu'un va décéder. Ce n'est pas forcément pour ça que je me lève le matin. Même si c'est rentable, même si ça peut être rentable. Donc par rapport à ça, moi... Je ne suis pas forcément fan du, du viager et à côté de ça, le viager, c'est du gagnant-gagnant parce que c'est une personne qui va récupérer un montant d'argent important et qui va récupérer une rente et ça lui permet d'être plus serein. Donc, on va aller sur le deuxième point, c'est est-ce que, est -ce que vous pensez que la Covid va accélérer l'opportunité de faire du viager de, de base, une personne qui n'a pas le problème d'argent va augmenter son espérance de vie. Parce que l'argent est un souci qui peut créer derrière des maladies. Quand on est stressé, c'est là qu'on peut occasionner des maladies. Dès qu'on va donner de l'argent à quelqu'un et qu'on va, en fait, lui retirer euh, de problématiques matérielles, bizarrement, ça peut mieux aller. Maintenant, est-ce que la Covid peut venir court-circuiter tout ça Très honnêtement, je ne pense pas. C'est-à-dire que je, je pense que ça reste à peu près la même probabilité que hors Covid. Donc, vous n'avez pas forcément plus euh, davantage à investir en viagé pendant une crise sanitaire qui touche principalement des personnes âgées. Mais là, si vous avez une personne âgée qui a l'argent, qui est heureux et qui voit juste les premiers prochains voyages qu'il va faire, je peux vous assurer que cette personne âgée, elle va prendre zéro risque. Elle va sortir avec le masque, elle va respecter les distances, elle ne va pas recevoir ses petits enfants parce qu'elle a envie de vivre. Du coup, je pense que c'est une fausse bonne idée d'un point de vue moral et aussi euh, dans, la, dans la logique très terre à terre, euh, le viager, je ne suis pas sûr que ça soit très pertinent en tant qu'investisseur rentable parce que euh, vous donnez la possibilité à quelqu'un, vous, vous épanouissez quelqu'un à votre place. Donc, ce n'est pas forcément la chose qu'on a envie de faire. On a envie d'être une relation gagnante-gagnante. Là, vous vous, êtes, vous vous misez sur les choses. Et un autre truc, si vous voulez jouer au loto, prenez un ticket. Ça coûte 2 euros, 1,50 euros, 2,50 euros, je ne sais pas exactement le prix, mais autour de 2 euros. Là, vous jouez au loto avec une somme d'argent trop importante pour ça. Parce que tant que vous allez avoir cette rente à payer, vous allez avoir une capacité d'emprunt qui va être réduite. Donc, jouer au loto pour 2 euros, c'est OK pour ça. Ça va vous donner un moment de bonheur. Ça va vous donner peut-être un moment de projection. Et ça va vous coûter que 2 euros. Avec du viager, c'est jouer au loto avec une somme d'argent trop importante. Donc, je, vous, je ne vous recommanderais pas, en tant qu'investisseur lucide, rentable et sécurisé, d'aller vers du viager, encore moins par une opportunité de coronavirus. Mettez-moi en commentaire quel est votre avis par rapport à ça. Est-ce que pour vous, c'est une opportunité ou pas Est-ce que c'est scandaleux de parler de viager dans cette crise sanitaire Intéressant. J'ai envie, je, je veux lire vos avis et je répondrai si vous avez des questions avec grand plaisir. Pour terminer cette vidéo, mettez-moi un like, mettez-moi un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs rentables déjà abonnés. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao